Nous allons examiner ce que veut dire le développement durable dans le domaine du tourisme. Dans cette vidéo assez brève, je mettrai surtout l'accent sur des notions générales et seulement sur quelques aspects particuliers du tourisme durable. Et d'abord, qu'est-ce que le tourisme On peut le voir de différentes façons. Alors, Vu par le touriste, vu du côté des pratiques, c'est la combinaison d'un déplacement et d'un séjour. Et les motifs de pratiquer le tourisme sont euh, très nombreux, très variés. Cela va euh, du besoin de loisirs, aux rencontres familiales, à des objectifs de santé ou d'éducation. Et j'en passe. Quelques chiffres pour situer l'importance souvent méconnue du tourisme. Dans le monde, on compte environ un milliard de touristes, sans doute vous et moi. Et ce chiffre est en augmentation. La France est la première destination touristique mondiale en termes de nombre de visiteurs, qu'il s'agisse de visiteurs internes ou étrangers. C'est un secteur économique majeur à l'échelle mondiale et aussi à l'échelle française avec plus de 6% du PIB et 900 000 emplois en ne comptant seulement les emplois salariés et directs. C'est une activité très transversale qui touche à beaucoup d'aspects euh, du territoire euh, récepteur, qu'on appelle la destination touristique. Le touriste y pratique des achats de produits locaux. Il sollicite un très grand nombre, une très grande variété de services, qu'il s'agisse de services spécialisés, spécifiques à son, à son besoin, comme l'hébergement, la restauration, les loisirs, mais aussi beaucoup de services de la vie courante. C'est une activité pour laquelle toutes les qualités du territoire sont des ressources potentielles, qualité du milieu naturel, des paysages, de l'environnement, qualité de l'offre culturelle, jusqu'à même l'hospitalité des habitants. C'est une activité qui a beaucoup d'impact, donc, euh, positif, mais aussi négatif. Pour les impacts positifs, euh, il faut d'abord penser à la satisfaction des besoins du touriste, à son bien-être, et pour les territoires d'accueil, des perspectives de développement économique et social à travers des revenus, des emplois. Et pour les deux parties, finalement, un gain, une ouverture culturelle grâce aux valeurs d'échange que porte le tourisme. Parmi les impacts négatifs, un focus d'abord sur ce qui est intrinsèquement lié au tourisme, qui sont les transports. transports consommateurs de ressources non renouvelables et facteurs de réchauffement climatique. On peut viser des améliorations techniques, une optimisation des transports et par ailleurs, on peut penser à des mesures compensatoires comme le fait de reboiser quelque part ailleurs dans la, euh, sur la planète. Il y a aussi des impacts potentiels sur les milieux locaux, impacts économiques, bouleversements culturels, sociaux, euh, impacts négatifs sur les milieux, sur la nature. Face à ces enjeux, beaucoup d'acteurs sont concernés. Tout le monde, potentiellement, est acteur du tourisme. Euh, la gamme d'acteurs du tourisme va euh, des professionnels, entreprises, privées, associatives, jusqu'aux acteurs publics, les pouvoirs publics, les collectivités locales, et euh, jusqu'aux habitants. Tout le monde est potentiellement acteur du tourisme. Tous ces acteurs sont... Autonomes, ils ne dépendent pas formellement les uns des autres, il n'y a pas de hiérarchie, mais ils sont interdépendants si on veut assurer un tourisme réussi, la satisfaction des besoins du touriste. Et ceci pose des problèmes bien connus, mais toujours difficiles à régler, de coordination, de travail en réseau. Alors, et le développement durable, le tourisme durable dans tout cela D'abord, quelques éléments de définition. C'est la déclinaison, le tourisme durable et la déclinaison du développement durable au domaine du tourisme avec le principe général de concilier, de bien articuler des objectifs dans les trois domaines principaux environnemental, économique, social et culturel. Et je vois quelques spécificités au tourisme. Concernant ces objectifs économiques, sociaux et culturels, Puisque cette activité relie deux communautés euh, souvent éloignées, euh, celle des pays émetteurs et celle des pays récepteurs, les communautés réceptrices étant souvent fragiles, cela donne une tonalité particulière à l'objectif économique et social de la durabilité. Un autre point est le potentiel pédagogique du tourisme, puisque euh, l'expérience touristique se déroule dans la durée, le touriste a ainsi l'occasion d'être sensibilisé à des enjeux planétaires, environnementaux et acquérir éventuellement de bonnes pratiques. Je vous propose de prendre un petit peu de recul à travers deux, deux questions particulières, peut-être plus globales. Le tourisme, même durable, doit trouver sa place au sein du développement durable d'un territoire qui forme un tout. Et par exemple, ce tourisme durable ne doit pas euh, évincer, concurrencer d'autres activités légitimes. Une autre question euh, tient au fait que même si l'on fait des progrès euh, en matière de pratiques individuelles, si on parvient à réduire les impacts négatifs les consommations ou les pollutions euh, d'une intervention individuelle, ces progrès peuvent être annulés par euh, la croissance quantitative globale du tourisme à l'échelle mondiale. Enfin, je vous propose de, de conclure, de terminer par euh, la prise en compte du fait que le tourisme durable est moins un état bien défini qu'on peut atteindre de façon définitive qu'une démarche globale de progression qui demande une évolution. Elle demande une évolution de tous les acteurs concernés, on les a vus, ils sont nombreux. Et on peut se demander qui peut être à l'initiative de cette évolution, qui peut être moteur. Et on en rencontre déjà. Ce peut être un professionnel motivé, un pionnier. Ce peut être un organisme de conseil, d'appui, comme une chambre consulaire. Ce peut être aussi une organisation environnementale qui aura eu l'idée de créer un label d'hébergement durable, par exemple. Bien sûr, les pouvoirs publics ont un rôle important et en particulier les collectivités locales dans les destinations. Donc ces acteurs moteurs ont, ont la difficile tâche d'intéresser et de mobiliser les autres acteurs concernés, d'initier des actions collectives, de les conduire. Alors il existe déjà des associations de tourisme durable, il existe des outils qui ont été créés, des marques et des labels par exemple, et puis des modèles de démarches collectives, qui peuvent se matérialiser par une charte. Euh, je pense par exemple à la Charte Européenne du Tourisme Durable dans les espaces protégés. Pour détailler cet exemple en quelques mots, cette charte s'adresse en France aux espaces protégés que sont les parcs naturels, nationaux ou régionaux, et par exemple lorsqu'un parc régional adhère à cette charte et la met en œuvre, c'est l'organisme chargé de l'animation de ce parc, le syndicat mixte, qui va mener deux types d'actions en parallèle. L'une globale, par laquelle il propose à tous ses partenaires et il coélabore avec eux une stratégie complète de tourisme durable. Et puis parallèlement, un type d'action qui s'adresse aux entreprises et qui propose aux entreprises volontaires de s'engager dans une démarche de progrès de trois ans. Cette démarche enchaîne un diagnostic, la définition d'un plan d'action. La réalisation de ce plan avec un accompagnement, et de fait, ces entreprises volontaires se retrouvent plongées dans un réseau local de tourisme durable. Voici un exemple concret. C'est la fin de ce tour d'horizon. Je n'ai pas tout évoqué. On peut aborder aussi d'autres points de vue, d'autres questions. Le point de vue du touriste, que pense-t-il du tourisme durable Est-il prêt à s'y engager Le point de vue des gens du marketing, le point de vue des aménageurs et bien d'autres